Qu'est-ce <médicte> que hey, tu fais encore Noël. Non, numéro de jonglage pour le cirque. ha ah, Noël, imagine tout ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. Alors, je retourne ma visée. Je te laisse ouvrir le booster. Hein, Allez, ouais, oui. Alors du coup, on va ouvrir les vin pendant que Noël fait ses pitreries. <médicte> Bon, on va pas bien. Oh, oh. Pâques de tournoi 16 Alors, il me semblerait qu'il y ait une carte très intéressante dans ce visiteur. J'ai entendu parler d'une gouttelette. Une gouttelette. Allez, voilà. Croisons les doigts. Alligator lion miraculeuse Merva, très trébrigade ça fait pas de gouttelet mais mignon c'est ce un peu compliqué du coup je me suis dit je vais être magicien t'es prête j'ai rien dans les manches